Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui commence à se répandre passablement et que j'ai eu la chance de découvrir pendant mes vacances, je veux bien entendu parler de Unlock. Unlock, qu'est-ce que c'est C'est un jeu d'escape game, euh, seulement ben, on reste chez soi, on n'est pas obligé de partir dans une salle spécialement aménagée. Alors ça enlève un petit peu du charme, mais tout l'intérêt du jeu en fait, est basé sur un système de cartes et ce système de cartes, ben, vous pouvez l'emporter à peu près partout et y jouer dans toutes les conditions. Allez, c'est parti Bon, je me suis longtemps demandé comment j'allais vous présenter Unlock parce qu'en fait, c'est un jeu que j'ai découvert pendant, pendant mes vacances. Et puis, je voulais faire une vidéo et puis, j'ai un de mes amis qui me présentait le jeu qui m'a dit, mais tu vas pas faire ça, si tu fais une vidéo, tu vas spoiler le jeu. Euh, aux gens. Alors c'est vrai que c'est toute la problématique en fait euh, de ces jeux-là, hein, Aurora Arkham, les Demeures de l'Épouvante ou les Unlock, c'est que si on vous fait des vidéos dessus pour, pour vous les présenter, eh ben, le grand risque c'est de vous spoiler l'aventure. Heureusement pour moi, à la différence d'Aurora Arkham, euh, bien qu'avec Aurora Arkham on peut au moins faire la première mission pour présenter tout comme j'envisage de le faire pour les Demeures de l'Épouvante mais pas au-delà, parce que je pense que si on va au-delà d'une mission, eh ben on vous fout en l'air euh, l'intérêt du jeu. Eh ben, dans Unlock, ils ont prévu des euh, démos euh, de découverte qui sont offertes dans les magasins. Alors, euh, on ne fait pas le tutoriel parce qu'il est vraiment basique. Hein. On va faire la première aventure qui s'appelle la 5ème avenue. En tout cas, c'est celle que j'ai moi en ma possession. Première chose qu'il faut comprendre pour jouer à Unlock, c'est qu'il euh, va vous falloir un téléphone portable. Et euh, qu'il va vous falloir euh, une application Unlock qui est téléchargeable en fait euh, à la fois sous euh, sous Android et, euh, et sous, euh, sous, sous sous OS euh, sous OS Mac. Euh, par contre, je l'ai pas trouvé euh, sur Steam, donc j'ai pas d'ordi, donc je vous présente vraiment euh, la version sur le téléphone en même temps que en même temps que la partie. Allez, c'est parti. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire donc une démo adventure, ça, hein. on va pas faire une, une partie, une vraie partie. La grande problématique de Unlock en fait c'est sa rejouabilité, elle est à mon avis, de mon point de vue, quasiment nulle, à moins de faire découvrir le jeu à des amis, mais sinon c'est quasiment nul au niveau de la rejouabilité, vous ne pouvez pas rejouer Unlock puisque de toute façon les missions que vous faites, eh ben, vous avez levé le voile sur sur les énigmes et puis ben, à partir du moment où vous vous en souvenez, ben, c'est barré quoi donc moi je trouve que c'est le principal problème que je reproche à Unlock c'est sa rejouabilité et du coup je trouve que les boîtes sont un petit peu chères mais je vous en parle quand même parce que j'ai parlé du retour du jeu de rôle et puis finalement quand on fait de l'unlock ben on joue ensemble et on fait un petit peu, on fait un petit peu du, du, du jeu de rôle donc je trouve ça, je trouve ça sympa Allez, je lance l'application donc euh, de 5ème Avenue. Vous voyez qu'il y a tout un ensemble de choses dont on, dont on parlera dans la mission. La première chose que je vais faire, c'est retirer le timer. Parce que bah, je suis dans une situation de démo et je ne vais pas me foutre un timer qui va me faire me faire stresser. Mais je vous conseille de le laisser. Parce que tout l'intérêt, c'est d'essayer de résoudre en fait les énigmes euh, en, euh, en essayant de, bah, de se précipiter un maximum. Et puis la plupart du temps, les pénalités que vous aurez, ce sera de perdre du temps. Allez, on start la mission. Alors quand on starte le téléphone comme ça, euh, ce qui se passe c'est qu'il y a un petit, euh, un petit son bien angoissant qui se lance, une musique. Et par exemple on avait fait euh, le Nautil avec, euh, avec les amis qui m'avaient présenté euh, le jeu. C'est vrai que c'était plutôt intéressant cette histoire parce qu'on avait le bruit des bulles, le bruit des poissons et tout ça. Et ça vous met un peu dans l'ambiance. Donc ça aussi je vous conseille de le mettre en place euh, vraiment euh, vivement. Allez, on commence l'aventure, 5ème avenue, New York 1931, Al Capone a fait appel à vous euh, depuis Chicago, vous devez voler un produit révolutionnaire d'une multinationale, l'espionnage industriel euh, n'est pas votre spécialité, mais cette job est dans vos cordes, tout le matériel nécessaire a été planqué sur place. Alors fouillez bien les, envi les environs du building et retrouvez-vous dans la 5 avenue, retournez cette carte. Donc on va retourner la carte et on se retrouve avec une situation. Je vais zoomer un petit peu sur la carte pour que vous la euh, appréciez un petit peu mieux. Donc vous voyez, on a une situation hein, qui, euh, qui vous est présentée et puis on voit que sur la carte, il y a des chiffres, mais il n'y a pas que des chiffres. Je vais vous spoiler, hein, de toute façon, il y a aussi euh, ici, là, et quand on observe une lettre donc on va positionner en fait euh, cette carte au centre du jeu moi c'est comme ça que je euh, que je procède je positionne la carte au centre du jeu et puis ensuite ben je positionne les cartes qui vont autour je vais enlever l'application téléphonique pour l'instant parce qu'on va pas s'en servir tout de suite et ça me dit donc de trouver euh, la carte numéro 44 et puis ben, en l'occurrence la carte f donc, toute la subtilité, elle est là, en fait, dans un log, c'est qu'il euh, faut être extrêmement attentif à ce que l'on voit euh, et euh, à ce qu'on doit découvrir. Euh, parfois, ben, on ne va pas voir une lettre cachée euh, ou, euh, ou un, numéro, un numéro planqué et on peut rester euh, bêtement bloqué sur ce sujet-là. Heureusement, dans l'application, vous avez la possibilité de faire appel à des indices. Normalement, là, ça ne devrait pas nous arriver parce que j'ai déjà fait la mission. Et puis, je vous avoue que c'est une mission de découverte, donc elle est plutôt simple. On retourne donc cette première carte, qui est une carte rouge et qui nous dit euh, que le majestueux immeuble en question a une fenêtre ouverte euh, là-haut. C'est très intéressant, il y a une fenêtre ouverte. Et puis, ben, ensuite, je retourne la F. Et la F, c'est un sac de matériel et il y a des numéros également dessus. Donc, je vais prendre les numéros qui sont associés. Le numéro 8... Qui correspond donc euh, ben, euh, à un pied de biche. Plutôt utile. Le numéro euh, 42. Alors on va chercher le 42. Hop. Là voilà. Ah tiens, c'est un grappin. Je vous rappelle que le grappin est notre maître. Hein Et la carte numéro 8 que je recherche également dans le paquet. Alors, euh, non, je l'ai déjà la 8. Euh, la 37. Autant pour moi, excusez-moi. La. 37, voilà, voilà, je la retourne également, et la 37, on me dit que c'est une manette, sans plus d'informations, bon, voilà, je suis content. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tout ce qui est bleu s'associe en fait à ce qui est rouge. Comment on associe du bleu et du rouge ben, Tout simplement en additionnant les valeurs de cartes. Donc très euh, logiquement, j'ai une fenêtre à atteindre, la fenêtre est ouverte, je viens de découvrir une carte grappin, si je fais euh, 42 plus 44, euh, je trouve 86, il y a de fortes chances qu'il y ait la carte 86 euh, dans mon paquet. Allez, on se met à la recherche de la carte 86. Ah, la voici. Donc cette carte 86, je vais la retourner. Ah, j'ai bien une situation d'une salle. Je vais vous zoomer pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Voilà, je me retrouve avec une situation de salle, vous voyez. Et donc, ça me dit à la fois quelles sont les cartes que je dois défausser à présent, dont je n'aurai plus besoin, et quelles sont les cartes qu'il faut que je mette en situation pour pouvoir poursuivre le jeu. Donc, on va euh, s'exécuter euh, immédiatement. Donc, ça me dit de défausser la carte numéro 5. Évidemment, je ne suis plus à l'extérieur, je suis à l'intérieur du bâtiment de défausser le 42, de toute évidence, je n'aurai plus besoin du grappin, et de défausser également la 44. Ayant passé la fenêtre, il n'y a plus de raison que je la vois. Par contre, on remarquera que je conserve les cartes actuelles. Alors, je ne vous cache pas que euh, celle-ci, je m'en servirai quasiment plus, donc je vais, la poser, je vais la poser par là. Allez, on se retrouve dans cette situation avec une salle, et ça va nous demander de sortir les cartes qui correspondent. Je vais d'abord sortir la carte 11, La voici la carte 58 que voilà un petit peu de place Alors moi j'ai l'habitude de mettre les cartes dans la même configuration que la salle autant que faire se peut je vais essayer de respecter le, le champ de ma caméra ce qui n'est pas toujours possible la carte w qui elles sont donc sera au dessus ça va ouais elle rentre encore la carte r ici et la 25 voilà. je vous conseille de faire comme ça, vous positionnez les cartes et c'est qu'une fois qu'elles sont positionnées que euh, vous les retournez allez on retourne, la 11 elle correspond à un tapis alors soyez euh, très observateur. Hein. il y a un tapis pour la carte 11 avec un serpentaire hein. c'est un, un oiseau et, euh, et donc un serpent qu'elle qu est en train de terrasser la 58 bah, correspond bien à la bibliothèque, d'accord On nous dit que la bibliothèque est fermée à clé, ok La 25, qui correspond au tableau, le portrait de M. Croc, qui est le fondateur, il est protégé par une alarme qui se déclenche à la moindre manipulation. Donc, de toute évidence, on va faire gaffe, il ne faut pas trop manipuler euh, ce tableau-là sans avoir levé l'alarme. Ici, on a donc le coffre, qu'il va falloir tenter d'ouvrir, et puis, également, ici, un mécanisme, Vert. Donc les mécanismes verts, c'est des machines et il faut utiliser en fait le téléphone portable pour euh, activer ces machines. Première chose que l'on aurait tendance à faire, c'est de se dire, étant donné que les cartes bleues interagissent avec des cartes rouges, ben, on voit bien que euh, avec euh, avec euh, mon tableau qui est sous alarme, je vais pas utiliser, euh, je vais pas utiliser mon pied de biche. Par contre, ici là. Euh, j'ai une vitrine qui est fermée à clé, j'ai pas de clé, j'ai un pied de biche, je vais peut-être utiliser le pied de biche pour ouvrir, pour ouvrir la bibliothèque. Donc je fais 58 plus 8, ce qui me fait 66 et je trouve une carte 66. Ça tombe bien, donc j'associe 58 plus 8, 66, je retourne. Ah, non la porte de la bibliothèque ne cède pas. Par contre, ça me dit appuyer sur le bouton de pénalité dans l'application. Donc là, de toute évidence, j'ai fait exprès, hein, évidemment. Je n'ai pas fait le bon choix. Et normalement, je dois prendre l'application téléphonique et appuyer sur une pénalité. Alors, ce qui se passe dans le jeu, la plupart du temps, c'est que quand vous tapez une pénalité, vous perdez du temps. Et, euh, et quand le temps est écoulé, bah, la partie est terminée. Bon, d'accord mon 8, enfin mon pied de biche ne s'associe pas à la bibliothèque. On va observer un petit peu ce tableau et en fait, très rapidement, ce qui saute aux yeux quand on prend l'habitude de Unlock, c'est euh, tous les petits détails. Le premier détail, c'est la première chose qu'on fait c'est on va chercher un chiffre. Est-ce qu'il n'y a pas un chiffre caché dans la carte euh, qui me permettrait de sortir une carte supplémentaire Ce n'est pas le cas. Par contre, on voit des fils. On voit un fil bleu, un fil jaune et un fil rouge. Et ici, on voit du bleu, du jaune et du rouge. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la carte du mécanisme vert. Pour ça, je prends le téléphone, je tape « machine » et ça me demande de rentrer le code de la machine, qui est donc la carte 141. Donc, 141. D'accord Et je valide. Et là, au miracle, je me retrouve devant en fait le même mécanisme présent. Et eh bien, j'ai du bleu, du jaune et du rouge. Je vais désactiver le jaune, le bleu et le rouge, et je vais appuyer sur OK. Et là, ça me dit, au miracle, additionner ce résultat à un numéro bleu. Alors, qu'est-ce que j'ai euh, en bleu Alors, On n'a plus besoin, enfin, pour l'instant, on n'a pas besoin de, cette, de ce pied de biche. Qu'est-ce que j'ai en bleu, euh, qui pourrait être additionné à 6 ben, J'ai une manette ici. Parce que le panneau électrique d'alimentation de l'alarme du tableau, il faut désactiver le bouton connecteur, mais il n'y a pas de manette pour l'utiliser. Eh bien si, j'ai une manette en ma possession, et 37 plus 6, ça va sans aucun doute nous sortir une petite carte, une petite carte 43. Et lorsque je sors la carte 43, et là je peux enlever l'appli. Cela me dit qu'il faut que je défausse le 37 et le W. Donc j'ai de fortes chances d'avoir résolu l'énigme du tableau. Le courant est coupé, l'alarme ne devrait plus poser de problème. A vous de jouer Plus 67. Alors ce plus 67 bleu, ben, je peux l'additionner donc au 25 qui est ici. 67 plus 25, ça nous fait 92. Je retourne la carte 92. Ouh, coup de bol, pas de pénalité. Ça me dit que je peux retirer la carte 43 et la carte 25. Et ça représente quoi Ça représente mon tableau qui a été ouvert. D'accord Très bien. Et ça me dit la lettre 15 et une cocotte en papier. Bon, le chiffre 15 correspond à une carte. Je vais aller chercher cette carte dans mon paquet. Vous voyez, hein, vous commencez à comprendre tous les mécanismes de Unlock. Oh, miracle Qu'est-ce que je trouve ben, une, une épingle à cheveux. À quoi servent les épingles à cheveux Mes amis, je vous laisse réfléchir. C'est une carte bleue. Elle doit s'associer avec du rouge. La seule carte rouge que j'ai en ma possession, c'est celle-ci. 58... Plus 15, égale 73, j'ai la carte 73, que je retourne et qui me dit de défausser le 58 et le 15. Quand ça vous dit de défausser les cartes qui ont servi à faire l'énigme, c'est que la plupart du temps vous l'avez résolu. Et là je me retrouve avec un dessin et un morceau de dessin déchiré. Alors je ne vous cache pas que là j'ai eu un petit peu de mal, je me suis demandé ce qui se passait. Et en fait, ce que je n'avais pas vu dans le jeu, et donc du coup, j'ai fait appel à un indice, puisque en fait, dans l'application qui est ici, euh, vous pouvez en fait cliquer sur sur l'indice pour avoir euh, pour avoir une information. Eh bien, ce qui se passe en fait, c'est qu'on me parle de cocotte en papier. Alors, je reviens sur ma cocotte, et je l'observe plus en détail. Et qu'est-ce que je découvre sur cette cocotte Je découvre la lettre V, en fait, un petit peu cachée là. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'utilise la carte V. Tout est là, en fait, dans le lock. Ça, ça se base sur un maximum d'observations. Donc quand une carte est posée sur le jeu et euh, qu'elle est à qu'elle est à découvrir, ce que je vous conseille de faire, c'est de la faire passer dans les mains de tous les participants. Parce que personne ne regarde les choses de la même façon. Et si vous êtes plusieurs, il y en a toujours un qui verra quelque chose que celui d'avant n'a pas, pas remarqué. Donc je retourne cette carte et je me rends compte que c'est le complément en fait de, de, de, du morceau en papier. Et surtout, ce que je remarque, c'est qu'il y a sur le dessin un serpentaire et un serpent, et que c'est précisément ce qui est sur le tapis un serpentaire qui terrasse un serpent. Dans une lock, quand vous avez des mécanismes comme ça à ouvrir, c'est toujours un code à quatre chiffres. Or, dans le dessin qui est ici, juste en dessous de chaque animal, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà, juste en dessous de chaque animal, il y a un chiffre à un nombre à deux chiffres. Donc il y a de fortes chances que mon serpentaire ben, et mon serpent correspondent aux chiffres qu'il faut que je tape. Donc je superpose les bouts de papier et je me rends compte que mon serpentaire correspond au chiffre 95 et que mon serpent correspond au chiffre 89. En toute logique, vu que le serpentaire terrasse le serpent, il faut d'abord mettre le code de l'oiseau, puis le code du serpent. Alors, on va s'exécuter et on va taper « code ». Alors, normalement, quand il y a plusieurs cartes, il faut rentrer le numéro de la carte. Mais là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une seule. Donc, l'application sait de quoi on parle. Et on va taper « 96 » et « 89 ». Ok. Oh, je me suis trompé. « 95 », autant pour moi. « 95 »,« 89 ». Vous voyez, des fois, on se trompe quand on lit mal les choses. Et voilà la porte lourde de la porte blindée s'ouvre et vous pénétrez dans la chambre forte. Prenez la carte 22 et la carte G. Donc je m'exécute. La carte G hop, et la carte 22. On dégage ça. Je découvre et là, c'est cool. Ça me dit que je peux retirer les cartes suivantes. Donc je vais m'empresser de m'exécuter. Alors, les cartes que je, peux, euh, que je peux retirer sont la 11. Donc, la 11, c'était mon tapis. Au revoir le tapis. La 73, je la retire également. La V aussi, je la retire. La 86, bah oui, j'ai quitté la pièce, hein, puisque j'ai pénétré dans le coffre. La 92, je n'ai plus besoin de ma cocotte en papier. Et la R puisque j'ai plus besoin de la porte, puisque bah, je l'ai ouverte. Je me retrouve donc dans cette situation... Avec une boîte en bois, un système de code, un pied de biche, et puis toujours mon sac, mais je vous le dis, le sac, on ne s'en resservira pas. Bon, faut pas être euh, hein, sorti, il euh, y a un moment, la finesse, c'est bien, mais pied de biche plus boîte, normalement, ça devrait faire quelque chose. 22 plus 8, ça nous fait un petit 30. Y a-t-il une carte 30 dans mon paquet Eh bien, oui. Il y a une carte 30 dans mon paquet. Je la retourne. Et là, la boîte, c'est l'intérieur. Il y a quoi Un jeu d'unlock. Comme c'est mignon. Ça me dit que je peux retirer la 22 et la 8. Ainsi que la F. Je ne me servirai plus de mon sac. Donc voilà, l'objet qui était à voler pour Al Capone. C'était un jeu d'unlock. C'est très sympa. Et ça me dit de prendre la carte C et la carte H. Donc la H et la C. La « H » et la « C », je vais les retourner. Donc Dans la « C », j'ai donc bien un jeu « Unlock ». Je suis content. Et dans la « H », j'ai une information qui me dit « Andy, je vous rappelle que le code a changé. Tapez « soleil pour sortir ». Alors, tapez « soleil pour sortir ». On voit bien ici que j'ai un système de code. La sonnerie retentit et la porte de sortie se verrouille. Vous n'avez que quelques minutes pour fuir avant l'arrivée de la police. Il faut absolument que je trouve le code. Et ça me dit taper soleil pour sortir. Alors, quand on était gamin, eh ben, euh, on s'amusait à écrire soleil dans notre calculatrice. Alors, j'imagine que la nouvelle génération n'a pas dû beaucoup s'amuser à ce jeu-là. Mais les anciens sauront de quoi je parle. Le coup de taper soleil dans la calculatrice. En fait, vous retournez le mot soleil. Donc, je retourne la carte et le L devient un 7, le I devient un 1, le E devient un 3, le deuxième L un 7 également, le O devient un 0 et le S devient un 5. Et si vous tapez ce code-là, eh ben ça écrivait soleil lorsque vous retourniez votre calculatrice. Waouh, c'était génial, on se faisait chier hein, à l'école, il hein. faut, faut, faut, faut avouer. En tout cas, dans ma génération, on n'avait pas de téléphone portable, donc il fallait bien qu'on utilise la TI 92, 82 de Texas Instruments. <rire> Petite dédicace aux anciens. Bon, bah, il faut que je tape « soleil ». Seulement, dans un lock, les codes, c'est toujours des codes à 4 chiffres. Euh, D'ailleurs, des fois, ils abusent un peu. Hein, ils vous font retirer le premier ou le dernier chiffre. Donc, c'est un petit peu énervant. Par contre, là, c'est très logique. Vous avez un pavé numérique. Et vous vous rendez compte, au niveau des touches, que la touche 7 a été retirée et qu'elle est cassée. Donc, vous allez écrire « soleil » avec les fameux chiffres que j'ai dit, mais sans utiliser le 7. Pour ça, vous faites « code ». Et donc... Soleil sans le 7, eh bien, euh, le premier chiffre qu'il faudra taper c'est le 1, ensuite le 3, ensuite on nous met donc le, le, le premier L, le O, le 0 et le 5 pour le S. Et je fais OK. Et là ça me dit que je suis sorti et que j'ai fini l'aventure. Alors c'est sûr, euh, la grosse problématique de Unlock c'est sa rejouabilité. Elle est quasi nulle, puisque lorsque vous avez réussi à soulever toutes les énigmes, eh ben, vous en avez fini. Alors l'intérêt c'est peut-être de pouvoir rejouer avec des amis, mais tout seul n'y pensez pas, à partir du moment où vous avez résolu une énigme, il y a normalement peu de chances qu'il y ait un autre moyen de résoudre. Et je trouve que c'est bien là toute la limite du jeu. C'est que ben, ça a une rejouabilité qui est quasiment nulle, et franchement, je trouve que le jeu est un peu cher pour ça. Voilà, vous l'avez compris. Unlock, c'est tout un système, en fait, bien défini de pensée. Euh, faut avoir bien compris les mécanismes pour pouvoir l'apprécier. Moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé découvrir, mais dont je trouve que la limite est la rejouabilité, hein, évidemment. Et je trouve assez dommageable d'acheter des boîtes et de ne pas pouvoir revenir dessus. Une fois que la mission est faite, eh ben, elle est définitivement découverte. Et puis, vous pouvez la faire découvrir à d'autres et la vivre dans d'autres situations, dans d'autres conditions avec des amis. Mais pour vous, la situation est un petit peu découverte, un petit peu soulevée. Et il n'y a plus vraiment le plaisir, à mon avis, du jeu. Donc, je comprends tout l'engouement qu'il peut y avoir en fait sur Unlock. Parce que c'est extrêmement jouissif à jouer la première fois. Mais c'est bien justement ce que je lui reproche. C'est que ben, en fait, il n'y a aucune rejouabilité à tout ça.